Je profite enfin de l'occasion qui m'est donnée ici pour vous dire que je partage les interrogations qu'a suscité l'amendement voté ici même il y a quelques jours à propos du label Lire destiné aux librairies indépendantes. En effet, faute d'une concertation préalable, ses conséquences n'ont pas été, je crois, entièrement mesurées. S'il était maintenu en l'état, cet amendement pourrait avoir entre autres pour effet de décourager certaines collectivités de maintenir l'exonération fiscale qu'elles accordent aux libraires indépendantes. Il me semble donc préférable d'en rester aux critères actuels dans l'attente d'une évaluation du label LIRE créé il y a dix ans maintenant, évaluation qui pourrait être conduite dans les prochains mois.